Bonjour, bonjour à tous. Uh, merci encore une fois de nous rejoindre uh, dans le cadre de cette uh, émission. Uh, donc, uh, thank you for joining us uh, again today. Um, my name is Demba. I'm going to be your host today, and I am with uh, a new guest, Ndjaïdja, from Senegal. So, uh, I'm going to apologize to our English viewers, because mostly uh, today we're going to have this interview in, in French for most of it. And we're gonna have some questions in in, uh, in English so that people can a little bit understand what we are talking about because our guest is, obviously he's bilingual, but he's also mostly a, a, a French speaker. And um, we have a lot of viewers from uh, Senegal and from some French speaking countries who wants to understand what we are talking about because there's an event in preparation in Senegal, a very important event. Donc, euh, comme je le disais, donc notre invité aujourd'hui, c'est Ndjaïdja et vous êtes avec euh, Demba. Donc, on va, euh, on va avoir cette discussion principalement en français euh, par rapport à l'audience euh, qui nous... Euh, une grande audience francophone qui nous écoute un peu partout au Sénégal. Euh, je salue euh, tout le monde qui, qui nous regarde dans l'Afrique francophone et en général en Afrique. Et je suis avec euh, Ndjaïdja, ingénieur euh, polytechnicien, et on va parler euh, aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui est quelque chose euh, qui paraît assez euh, peut-être inconnu pour beaucoup de personnes sur le continent. Et on aimerait vraiment que ça ne soit pas un thème qui fait peur ou un thème qui soit inconnu, qui ne soit, qui soit pas euh, un thème qui est seulement dédié pour euh, une certaine classe de la population. Donc, avant tout, j'aimerais euh, remercier Ndiaïdia pour avoir accepté notre invitation, parce qu'il est très occupé pour rapport à un événement. Donc, euh, bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour Dembaas. Ça va, ça va très bien, merci. Voilà. Ah, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment ça se passe à Dakar actuellement Un plaisir hypertasé. Très bien. Voilà, un peu de chaleur, mais ça va. Ah, ouais. <rire> les, les, les huitièmes de finalistes de la Coupe du Monde, ça fait quoi Ça fait plaisir. <rire> On se prépare pour demain, pour la victoire de demain. <rire> ah ouais. Ah, OK, donc vous êtes confiant là, c'est bien. On est confiant. Voilà, exactement. Donc, euh... Donc, euh, donc, on va commencer euh, tout de suite. Donc, Gaïdia, vous êtes ingénieur politicien, vous êtes euh, d'origine sénégalaise. Ça, c'est le gros qu'on connaît de vous. Mais euh, j'aimerais euh, que vous nous fassiez un peu euh, un petit rappel de votre parcours, euh, comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette branche-là de euh, très, enfin, je dirais très sélecte de la science. Voilà. Ouais, donc, merci beaucoup, Diamba, de cette très belle opportunité hein, que euh, tu m'as offerte euh, pour intervenir sur les sujets d'intelligence artificielle, et merci également pour cette excellente question hein, qui me permettra également de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Djaïga, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Donc, euh, pour mon parcours en e scolaire, j'ai démarré euh, mes premiers pas à l'école euh, élémentaire, euh, dans une école qui est dans la commune de Noto-Diabas, dans la région de Thiès. Ensuite, j'ai obtenu euh, mon CFE, certificat de fin d'études élémentaires, et j'ai été orienté dans un CM qui est dans la manière de qui s'appelle le CM Samba Kani de Manika. Après l'obtention de mon BFM, je suis orienté au lycée Elaris de beymbol toujours dans la banlieue, donc au lycée dans lequel j'ai obtenu mon baccalauréat en série S2. Par la suite, j'ai été orienté au département mathématiques de l'Université de -de, de Dakar, donc université dans laquelle j'ai séjourné pendant trois années pour l'obtention d'un diplôme de licence en mathématiques et informatiques, et par la suite, j'ai été admis à l'École polytechnique de Paris. Donc, de 2018 à 2020, j'ai effectué le cycle ingénieur de cette école. Et en 2021, j'ai effectué un double diplôme à l'école du numérique et des télécoms de Toulouse, école dans laquelle je me suis spécialisé surtout en sciences du numérique et intelligence artificielle. Super. Donc, voilà mon parcours. Oh, super. Merci de, vraiment de, de ce brillant parcours et qui devrait être une inspiration pour beaucoup de jeunes Africains parce que. Euh, voilà, c'est un parcours euh, qui vient de loin. Vous avez parlé de Gimbel, c'est un quartier où j'ai grandi, c'est mon quartier, je suis très fier d'être là-bas et je suis très bon. content avec un enfant de Gimbel, c'est un plaisir. Mais Giaïda, euh, quand vous étiez enfant, parce que souvent on dit euh, l'enfance, l'enfance, voilà, c'est très important par rapport à, à ce que vous voulez être quand vous serez grand. Vous vouliez faire quoi comme boulot Je suis curieux de savoir, en fait. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous voulez être dans la science Est-ce que vous voulez être dans autre chose, par exemple oui, oh, bien sûr, j'ai été très tôt convaincu de l'importance des sciences et des technologies, hein, avec des jeux qu'on faisait parfois lorsqu'on était au village, hein. avec euh, des camarades voilà, et tout. Lorsqu'on était également à l'école élémentaire, même si les sciences n'étaient pas très développées en côté de école élémentaire, on n'était pas très sensibilisé sur euh, ces domaines-là, mais j'étais très tôt attiré par euh, ces domaines qui tournent autour de la science autour de la technologie. Donc, raison pour laquelle voilà, j'ai continué dans ce domaine-là jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Super. Donc, euh, pour vous, déjà très tôt, c'était clair, c'était euh, les sciences. Pour beaucoup, il y a beaucoup de le chemin est sinueux, il est plus complexe que cela. Mais pour vous, déjà, dès l'enfance, c'est super. Donc, vous êtes scientifique dès le bas. Est-ce que vous faites partie des gens qui manipulaient un peu les radios de la maison, qui manipulait les télé. Ils ont manipulé <rire> beaucoup, <ouais. rire> beaucoup même. Hein. Donc vous, a, vous en avez détruit quelques-uns ou vous en avez fabriqué quelques-uns. Tout à fait. Et la construction de voitures également. Voilà, on essayait toutes ces choses-là avec des wow. camions. et tout. Quoi. Donc, wow. des voitures en utilisant, des fers. Voilà, wow. On en faisait pas mal. Donc, vraiment, c'était du bricolage, du vrai bricolage. C'est extraordinaire pour euh, tous les scientifiques qui a cette... Il y a cet esprit de curiosité qui commence très tôt, qui vous pousse à toucher un tout, c'est oui. super. Donc, euh, la prochaine question, c'est, voilà, vous, avez, vous êtes polytechnicien. Polytechnicien, pour ceux qui, en, qui connaissent un peu, c'est vraiment un milieu très, très sélectif. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être accepté dans des écoles, euh, de cette, ces écoles d'élite-là. Et euh, donc, expliquez-nous un peu comment vous avez fait pour intégrer euh, Polytech. Qu'est-ce qui s'est passé enfin de, du Sénégal, de Cheikh Anta Diop à Politech, ça n'a pas dû être un, un chemin facile. Ah oui, en effet, ça n'a pas été facile. Donc, euh, à Cheikh Anta Diop, hein, j'ai effectué une première année, une deuxième et une troisième. Donc, il fallait vraiment très tôt se fixer des objectifs parce que c'est une université hein, qui héberge des milliers et des milliers d'étudiants. Et du coup, sortir de cette université-là, c'était très difficile. Donc, non seulement sortir de l'université pour rester sur le sol national et être opérationnel sur le marché du travail, c'est difficile. Et raison de plus, sortir de l'université pour aller à l'étranger et être opérationnel également ça allait encore plus difficile. Donc, il fallait se fixer des objectifs dès de vie. Et donc, atteindre ces objectifs-là n'a pas été facile. Il a fallu des nuits blanches. Wow. Il a fallu vraiment rester pendant une longue période hein, sur le campus universitaire, euh, wow. sans aller à la maison, sans voir la famille, euh, pendant les périodes période de révision surtout en première année, en troisième année. C'est vraiment les deux années les plus difficiles au département de mathématiques de l'Université de Chicago de Dakar. Après, derrière, il y avait une influence mutuelle entre camarades. Donc, vraiment, en un pays où on s'est influencé, quoi. Donc, quand on voit ses camarades aller en amphithéâtre ou en salle de télé, ils passaient la nuit. Donc, brusquement, on est attiré par ça. On est attiré par ces motivations là et on a tendance à suivre ces camarades-là pour aller également réviser. Donc, quand je passé le concours de polytechnique, j'avais beaucoup de doutes. J'avais un peu peur, hein? c'est que c'était un concours qui est très sélectif. J'imagine. Voilà. Mais voilà, donc euh, les quatre premières semaines de préparation, j'avais trop de doutes. Mais au bout de la dernière semaine, là, je me suis dit qu'il faut vraiment foncer. Et donc, c'est sur deux phases, une phase de présélection et une phase de sélection. Donc, la phase de présélection, on l'a dépassé, euh, j'ai été présélectionné avec neuf autres camarades. Et au bout de ce moment-là, je me suis dit, là, je pense que c'est possible. Quand on est présélectionné, ça signifie qu'on a les capacités. Et donc, non seulement nos on, notes ont attesté qu'on a les capacités, mais après, on va passer les euros pour voir si on sera sélectionné ou pas. Donc, de ce fait, j'ai passé le concours, euh, j'ai été sélectionné, et du coup, justement, je suis allé à Polytechnique pour suivre le cycle ingénieur. Vous avez passé le concours, tout ça, à Dakar, à Cher and Job. Et de là-bas, vous êtes parti en France pour intégrer Polytechnique. Exactement, c'est ça. Super, exactement. Super. Donc, ça veut dire que c'est possible. Hein. Ça veut dire qu'à partir du Sénégal, de oui. l'Afrique, euh, vous pouvez euh, intéresser des personnes par rapport à vos qualités qui sont hors du Sénégal et justement rejoindre des écoles d'élite qui sont des, des, des centres de formation par excellence. Euh, dans le monde, hein, c'est reconnu pas seulement en France, mais partout dans le monde. Technique, euh, voilà, d'où euh, la tenue, euh, sorte de tenue <rire> un peu militaire que vous portez, euh, qui, qui, est, qui est très jolie d'ailleurs. Donc, euh, alors, euh, prochaine question, euh, l'autre question, c'est euh, donc avec tout ce bagage euh, intellectuel, vous avez pensé à votre pays, vous avez pensé au, au continent africain, ce qui est vraiment euh, une des qualités nobles que nous tous, auxquelles nous tous, nous aspirons. Euh, et donc, vous avez pensé à, en faisant concrètement un salon, un salon international des algorithmes, des sciences, technologies, de l'innovation du Sénégal. Donc, euh, parlez-nous un peu de cette idée, comment ça a mûri et, euh, et, et donc où vous en êtes avec, euh, je suppose que vous êtes euh, toujours dans les préparations. Oui, alors pour le salon, comme vous l'avez dit, c'est le salon des algorithmes, des sciences, technologies et innovation du Sénégal. Donc, avec un certain nombre de mots, algorithmes, très important pour porter donc, euh, l'implémentation de, de l'intelligence artificielle, donc sciences technologies hein, des euh, domaines dont on a besoin pour euh, faire émerger nos sociétés et innovation. Également, il faut innover pour avancer, il faut innover pour euh, faire bouger nos sociétés. Donc, c'est une idée que nous avons eue en décembre 2021. Et du coup, voilà, un groupe de jeunes, on a créé une structure pour porter ce salon là, donc pour l'organiser. Et donc, cette structure là, elle se base sur deux ambitions principales. La première, c'est de promouvoir les sciences technologiques auprès des enseignants et des collégiens avec un programme que nous avons lancé qui s'appelle le Big Tech Science. Ensuite, la deuxième phase, c'est justement l'organisation de ce salon-là. Donc, ce salon qui a pour objectif de fédérer l'écosystème des acteurs qui portent une invention technologique donc sur le continent africain et au Sénégal en particulier. Et ceci euh, sur euh, une dimension... Hein, un peu international parce que pendant le salon, on va faire venir des intervenants, des intervenants internationaux pour qu'ils puissent intervenir sur les différents sujets qui sont définis. Le thème de cette première édition, c'est l'intelligence artificielle au service du développement économique et social. Donc, on est convaincu que pour euh, vraiment, pour que l'Afrique puisse rejoindre la course internationale aujourd'hui autour des technologies émergentes, il faudrait que l'Afrique prenne euh, en main donc, l'implémentation des technologies de l'intelligence artificielle. Donc, toutes les applications qui sont déployées et utilisées sur le sol africain doivent être développées par des compétences africaines pour rejoindre cette course-là. Et donc, il y a ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Ce n'est rien d'autre que la révolution autour des sciences, des technologies et notamment celle de l'intelligence artificielle. L'Afrique prend pas mal de retard autour de cette quatrième révolution industrielle. Et en un certain moment, il faut qu'elle rejoigne la course, pour un peu rentrer dans cette compétitivité internationale hein, à l'ère de la mondialisation qui va changer de donne avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc on a créé ce salon-là, on va l'organiser les 6 et les 7 décembre, surtout pour fédérer cet écosystème-là, pour euh, encore une fois se démarquer et puis participer également à l'émergence de nos pays africains en utilisant l'intelligence artificielle. Super. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de réussite pour ce, ce salon-là. Et vous attendez combien de personnes en général et ça se déroulera sur combien de jours? Alors, ça se déroulera sur deux jours. Euh, donc, euh, sur la structure, on est à peu près euh, 15 personnes. Après, par la suite, on a été rejoint par d'autres structures hein, qui vont se placer euh, comme co-organisateurs du salon. Nous avons notamment l'ambassade de France au Sénégal, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons également une structure qui, euh, qui est en un genre une sorte de think tank, mais également une école de formation en IA qui s'appelle Institut des Arabes du Sénégal. Et puis on a d'autres partenaires également qui sont à côté, qui vont nous accompagner euh, dans ce salon-là. Voilà. Il y aura des panélistes, il y aura des têtes d'affiche. Enfin, vous, vous attendez en, en général combien de personnes pour, pour assister à cet événement alors, pour le public, hein, c'est 500 personnes. Wow. Et pour les panélistes, il y en a 25. 25. D'accord. Voilà. Il y aura quatre sessions air, hein. quatre sessions plénières de 30 minutes. Et puis, il y aura à côté six conférences. Donc, toutes les conférences ont des thématiques hein, qui tournent autour de la grande thématique intelligence artificielle pour développer euh, l'économie et le social euh, au sein Super. Maintenant, pour pour les gens qui ne s'y connaissent absolument rien à l'intelligence artificielle, un peu comme moi, si enfin ils devaient venir à l'événement pour comprendre l'intelligence artificielle, mais et, et, et si vous pouvez leur donner un petit un, un avant-goût de, de de ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est enfin c'est c'est un très joli mot, mais si vous devez définir ça, ça, ça veut dire quoi exactement oui, bon, alors, euh, en quelques mots, hein, très simple, l'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc, on programme les ordinateurs pour qu'ils aient la capacité de réfléchir et d'agir. D'accord. qu'ils aient la capacité de prendre des décisions, parce que la prise de décision, c'est l'être humain qui le faisait. Donc, maintenant, avec l'arrivée de l'IA, on essaie de programmer les ordinateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions. Mais pourquoi c'est par là la question. Pourquoi on laisse de côté l'être humain pour prendre finalement les ordinateurs afin qu'ils puissent prendre les décisions Parce que l'ordinateur est beaucoup plus rapide. Il peut tourner 24 heures sur 24 pendant que l'être humain est dans son lit en train de dormir. Également, euh, avec euh, la nouvelle ère là de la mondialisation, il y a énormément de données qui sont générées. Et cette masse de données-là ne peut pas être traitée par l'être humain d'une manière manuelle. Il faudrait faire appel à des machines. Et c'est à partir de là que les Big Data, que l'IA va intervenir pour assister J'insiste sur le mot. <rire> L'IA n'est pas là pour remplacer l'être humain. Elle est là pour assister l'être humain, pour lui faciliter la tâche surtout. Donc, en quelque sorte, c'est ça l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, euh, tout ce qui a trait euh, au danger sur, par exemple, le détournement de la gestion de données, euh, des données, par exemple, personnelles. On entend parler de, de ce qui se passe sur TikTok, comment les, les algorithmes sont manipulés. Enfin, toutes ces craintes-là, c'est-à-dire euh, que, est-ce que nous, en Afrique, un jour, on pourrait être à l'abri de toutes ces craintes-là, on pourrait avoir nos propres systèmes pour contrer toutes ces manipulations de données enfin, Parce que il oui. n'y a pas que du positif dans ça, non Perfect. Il le faut. Hein. Après, je vais commencer par définir un algorithme, c'est quoi C'est une suite d'instructions non ambiguë hein, pour effectuer une tâche spécifique. Donc, quand on parle d'une suite d'instructions, les instructions sont définies par un être humain. Et du voilà. coup, quand l'être humain définit ses instructions, il peut venir aujourd'hui définir une instruction I1, demain, elle revient pour définir une instruction I2 qui est totalement différente de l'instruction I1. Du coup, on peut les manipuler comme on veut, comme vous le disiez tout à l'heure. Maintenant, l'Afrique doit prendre son envol, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut remarquer, noter et retenir, c'est que le nerf de cette guerre-là autour de l'IA, c'est la donnée. Sans la donner, on ne peut pas y arriver. On ne va jamais y arriver. Tout à l'heure, ce, ce matin, j'en discutais avec quelqu'un. Au Sénégal, aujourd'hui, on a ce problème-là. Et la question fondamentale qui se pose en Afrique, c'est que est-ce que les pays africains, est-ce que les institutions africaines sont dans une démarche de construction d'infrastructures C'était les... ma prochaine question, en fait. Ah. Justement, <rire> parce que <rire> parce que Parce euh, qu'avec euh, avec, euh, avec notre équipe, on a visité, euh, on a pu à l'inauguration du, du premier data center du Sénégal, oui. au Sénégal officiellement, mm -hmm. mais euh, pour être, pour dire la vérité, euh, c'était exceptionnel. On était contents, il y avait, il y avait cette, uh, cette ce vent de souveraineté de données en l'air, oui. jusqu'au moment où j'ai vu derrière deux mecs de Huawei et oui. Et donc du coup, <rire> je me suis dit mais attends, est-ce que <rire> on est souverain d'un pays pour être euh, manipulé par d'autres pays, qu'est-ce qui se passe Et le président lui-même, durant son discours, il a parlé d'un don, enfin d'un prêt, euh, entre guillemets, euh, ouais. du gouvernement, des Asiatiques pour construire l'édifice. Euh, et donc, je, je, je me pose la question de ça, je pense que beaucoup se posent cette question. Est-ce ouais. que l'Afrique est prête pour euh, l'intelligence artificielle ben certainement, il y a des initiatives de lance de gauche à droite, hein, et si on se base sur ces initiatives-là, voilà, on va se dire que là, on est sur une marche vers les préparatifs pour être prêts euh, à l'ère de l'intelligence artificielle pour les implémenter. Donc, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, tout à l'heure, je l'ai mentionné. Le nerf. Euh, de l'implémentation de l'IA, c'est la donnée. Donc, euh, quand Huawei vient en Afrique hein, pour implémenter des data hein, on sache que <rire> s'il y a des données qui sont très utiles pour développer des modèles, Huawei va les prendre pour les amener en Chine. Je pense que hein, Huawei, c'est une, ah. une nationale chinoise. Donc, vers la Chine. Et il faut savoir également que ces grandes puissances-là sont très gourmandes en termes de données. Donc, oui. on ne laisse aucune donnée traîner. Elles prennent tout. tout, Même les paroles-là qu'on est en train d'émettre mettre, c'est de la donnée. Donc, c'est de Mais la donnée. Oui. Elles sont collectées de part et d'autre par Google, par tous ces multinationales-là pour être par la suite analysées afin que nous qui avons émis ces données-là, soyons, euh, comment je peux, je peux dire, soyons ciblés à travers les campagnes publicitaires, etc., etc. Wow. Donc, euh, l'Afrique s'apprête à s'engager sur une implémentation de l'IA. Mais il y a des enjeux derrière. Et le premier enjeu, c'est un enjeu éthique. Il faudrait de la sensibilisation encadrés surtout par des réglementations juridiques hein, qui vont surtout protéger les gens, protéger les données personnelles des gens. Sans de cela, on peut implémenter des algorithmes d'intelligence artificielle, mais au détriment donc, où, euh, de la liberté, ou bien hein, des libertés fondamentales là, euh, des gens. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des initiatives qui se lancent de gauche à droite, initiatives auxquelles, euh, si on les accompagne, on peut vraiment accompagner le continents à implémenter d'une manière responsable et socialement, économiquement utile de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des institutions qui se lancent de recherche, il y a des laboratoires, il y a des écoles de formation, mais surtout, ça c'est très important, des écoles de formation qui vont non seulement euh, former les étudiants, mais également les accompagner à avoir une insertion professionnelle et à travailler sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a tout cela, mais ça doit être accompagné par les institutions, par les autorités afin que ça aboutisse hein, à, encore une fois, une implémentation responsable des de l'IA en Afrique. Donc, en grosso modo, on est encore au début et on espère qu'on est sur la bonne voie. J'ai une ça. question euh, de, de Aboubacar euh, Sierra Leone en anglais. Il nous dit, euh, est-ce que, est que euh, euh, l'intelligence artificielle peut créer plus d'opportunités professionnelles en Afrique Et moi aussi, j'aimerais ajouter une question. En grosso modo... Euh, le revenu de quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie pour, pour justement inspirer des jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine-là Est-ce que, est-ce voilà, est-ce que ça peut créer des, des, des, des, des emplois en Afrique et est-ce que c'est un c'est un domaine qui, qui, qui sert bien son homme en fait en termes de revenus professionnels Ouais. alors euh, donc pour répondre à la, aux deux questions à la fois hein, comme je l'ai dit tout à l'heure nous sommes dans cette nouvelle ère là de la quatrième révolution industrielle et cette quatrième révolution industrielle ce n'est rien d'autre que la révolution des données donc la génération d'une quantité énorme de données très massive et du coup il y a les données qui sont générées chaque jour hein, par toutes les activités quand on parle d'activité, il y a une génération de données inévitablement obligatoirement, Je donné l'exemple tout à l'heure hein, de notre discussion là on génère beaucoup de données parce qu'actuellement on est en activité et donc ces données là doivent être utilisés par la suite, interrosés afin d'en extraire des conclusions qui peuvent soit orienter le business d'une entreprise ou bien aider une institution, une autorité à prendre une décision voilà, face à une certaine problématique. Donc, ceci pour dire qu'il y a énormément d'opportunités partout, aussi bien pour les jeunes, aussi bien pour les institutions des républiques que pour les laboratoires, que pour les entreprises également et donc pour la société en général. Donc, ceci dit également, il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi parce que les entreprises, elles cherchent beaucoup, de profils qualifiés en termes d'intelligence artificielle, en termes d'analyse de la donnée. Mais malheureusement, elles n'en trouvent pas. Et donc aujourd'hui, il y a des institutions, comme je disais tout à l'heure, en Afrique qui se créent. Et ces institutions-là partent de ce constat, que les entreprises cherchent des profils qualifiés et elles n'en trouvent pas. Du coup, il faut former, il faut accompagner les jeunes en monter en compétence sur les technologies de l'IA. Et pour revenir pour venir sur la dernière question, hein, le salaire et tout, je pense que c'est important. Donc, en une fois, c'est un métier, hein, c'est un métier du temps. Du coup, c'est très bien payé. Hein. Non seulement, donc ça a deux, euh, deux axes. C'est non seulement un métier du 21e siècle, mais également, c'est un métier de l'informatique. Hein. On connaît que l'informatique, c'est très bien payé. Du coup, la conclusion, c'est que le métier de l'intelligence artificielle, être ingénieur en IA, c'est très bien payé. Après, ça dépend des zones. Voilà. Si on est au Sénégal ou on est dans une autre zone, c'est différent si on est aux États-Unis. Voilà. Si on est à Londres, donc ça dépend vraiment du niveau de vie de la zone et les différents paramètres également que ça inclut. Super. En tout cas, euh, le simple fait d'entendre que c'est bien payé, je pense qu'on <rire> peut se passer les <rire> chiffres. C'est déjà assez explicite. Donc, euh, on, va, enfin, on va aller vers la dernière question en français avant de faire quelques questions en anglais, histoire de vraiment euh, mm -hmm. voilà, faire une sorte de résumé de ce qu'on a dit en, en, en, en français. Donc, euh, alors pour, pour les Africains qui nous regardent, parce que pour beaucoup... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de... L'Afrique fait face à beaucoup d'autres problèmes. On a des problèmes d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire, on a problème de survie, on a tous ces problèmes-là. Et on nous ramène encore un autre truc qui s'appelle intelligence artificielle. Si ce n'est pas encore la, de, du vaudou des blancs, je ne sais pas. En tout cas, pour certains Africains, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore Donc, qu est -ce, quel est le message que vous avez, en fait, pour la jeunesse africaine, pour notre jeunesse, pour, pour peut-être les expliquer l'importance que les intelligences artificielles euh, pour le continent. Vous avez parlé de révolution, hein, de, la, de la quatrième révolution, si ce n'est pas euh, une source de motivation, mais, mais si vous avez un message pour cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous leur tirez par rapport à, à l'intelligence artificielle aujourd'hui Oui, alors euh, là, où vous avez commencé, hein, ce sont les problématiques là que vous avez citées, la faim, la famine, etc. etc. Mais je pense que la vie, hein, c'est une question de trois étapes, le passé, le présent et le futur. Et du coup, il faut interroger le passé, pour comprendre les raisons et utiliser cette compréhension du présent pour construire l'avenir. C'est exactement le mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle quand on utilise la donnée pour implémenter un algorithme. On utilise des données du passé pour essayer de faire des analyses afin de comprendre la situation actuelle. Et en fonction de ça, on essaie de faire une prédiction de l'avenir. Et donc aujourd'hui, il y a des problèmes de famine et tout. Donc ces problèmes-là, c'est des problèmes récurrents qu'on a déjà vécu dans le passé. Et du coup, à travers les données qu'on a eues dans le passé, on peut essayer de voir comment on peut faire des croisements de paramètres pour voir quels seraient les paramètres optimaux pour répondre aux problématiques de la famine, aux problématiques, par exemple, des inondations, etc. etc. Tout ça, on peut le faire avec des modèles d'intelligence artificielle, avec des modèles algorithmiques. Après, encore une fois, hein, c'est une approche de la réalité. Ce n'est pas la réalité à 100%. Donc, on parle là même, les ingénieurs en IA vous diront que l'objectif du développement de modèle d'IA, c'est de réduire le maximum possible l'erreur, donc le biais. Donc, pour dire que on fait de la modélisation. La modélisation, par définition, c'est quoi C'est une approche de la réalité tout simplement, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, le message que j'aimerais en faire passer auprès de la jeunesse, c'est de s'intéresser aux sciences technologies en général et notamment les technologies émergentes. Le continent en a besoin. Nous sommes encore une fois à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Les grandes puissances l'ont compris. États les États-Unis ont déjà commencé ça depuis des années et des années avec euh, avec euh, avec voilà les multinationales comme Google, Facebook, hein, qui sont vraiment présents en avant sur l'implémentation des modèles d'intelligence artificielle. Donc, il faudrait que l'Afrique euh, rejoigne la course, et pour que ce soit possible, il faudrait que les jeunes qui sont porteurs d'idées, il faut que les jeunes qui sont porteurs d'énergie et qui ont envie d'apprendre apprennent. Investiguer, euh, donc essayer vraiment de s'approprier de ces technologies-là d'IA pour porter le flambeau du développement euh, de ces technologies sur le continent africain et par conséquent aider ces derniers à se développer. Super, euh, merci beaucoup. En tout cas, euh, juste un chiffre euh, il y a 3,98 millions de jobs disponibles dans le domaine des nouvelles technologies aux États-Unis, par exemple, et souvent. C'est un pays mm -hmm. qui même recrute des gens un peu partout dans le monde dans ce domaine-là. Donc, c'est un, un milieu qui est très attractif. Une dernière mm -hmm. question avant qu'on aille un peu sur l'anglais. C'est euh, Laetitia qui nous demande euh, les études euh, et les, ou les formations qui, qui peuvent déboucher sur l'intelligence artificielle très rapidement. Alors, il y a beaucoup de formations. Hein. Après, tourne autour. Euh, ils sont nommés, il y a des masters en big data, masters en data science et tout par des masters en mathématiques appliquées, voilà que Pour faire de l'IA, pour faire de la science des données, il faut avoir certaines bases fondamentales, telles que les mathématiques appliquées, il faut avoir de bonnes capacités d'analyse également, de certaines capacités de calcul mathématique. Donc il y en a beaucoup qui existent. Il y a euh, l'école là qui existe au Sénégal et je pense qu'il est implanté également au Rwanda, donc et un peu partout en Afrique. Et il y a d'autres écoles également qui proposent des masters orientés big data, orientés intelligence artificielle. OK. Et je, je, euh, si je me rappelle bien, euh, vous offrez aussi des formations euh, dans ce domaine, si je ne me trompe pas. Euh, euh, euh, c'est toujours d'actualité ou c'est plus d'actualité Oui, c'est ça, ça. Après, voilà, c'est des formations d'accompagnement et de moyens en de compétence, des participants sur tout ce qui est analyse de la donnée, tout ce qui est langage de programmation utilisé pour faire de l'IA, donc Big Data également, Machine Learning, Deep Learning, etc. etc. Merci. En tout cas, c'est. C'est très intéressant tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je pense que les gens auront le temps de regarder la vidéo, de comprendre un peu. Pour ces offres de formation, vous pouvez toujours suivre Niaïdia sur sa page Facebook. Et si vous voulez, on pourra, on pourra, si, si vous faites la demande, on pourra partager ça avec vous. Euh, et voilà, donc il y a, y a ce, salon, ce salon qui va avoir lieu, c'est demain, non, c'est la semaine prochaine Mardi, oui. Oh, mardi, voilà, mardi. Donc, apprêtez vous salon. Uh, sur uh, les algorithmes et l'intelligence artificielle en général au Sénégal, organisé par Jaja. Donc, on va switch uh, real quick in English. Allez, on va faire tourner la langue un peu cette fois dans la bouche. <laughs> mm -hmm. So, my brother Jaja, it's a pleasure to have you today. Uh, we have, uh, we have, we have had a, a great exchange in French, and we're gonna just kind of, um, you know, uh, discuss a little bit in English so so that people can understand. Who you are and what are you exactly doing and and then we're gonna also talk a little bit about artificial intelligence ai uh in africa so Njaja, can you tell us a little bit about yourself so people can kind of know you a little bit more especially our english uh our english viewers uh my name is njaya i'm an artificial intelligence engineer specialized in natural language processing So I'm working in that field, and my uh, mission uh, turned around uh, making data uh, possible to use. I'm working in a factory uh, that is in French country, and I'm working there as a senior data scientist. Awesome, awesome. So, so JJ is a senior data scientist. Uh, he's he's in France. He come from from Senegal. So he he has been admitted in a a very uh, selective school called, called Polytech. Uh, so was it easy to be accepted into that school? Uh, not at all, it was very difficult uh, because I can't is a very tight uh, research and engineering school. The first one in France and the 16, I think in, uh, in, in around the world. So it was not uh, easy uh i had to work hard uh, when i was uh, in the university of uh, in uh, the second year of university in the mathematics department uh sometimes uh <laughs> he's staying night and night without uh, without uh, sleeping so wow. it was uh, very very very hard but uh, thanks to god uh, i did it uh, and uh so Alhamdulillah. that's that's awesome so you you understand uh you know he come a long way hard working Uh, spending nights without sleeping, you know, being at the university in order to be accepted into that school, Polytech in in France, you know. Uh, so my, my next question, Jaja, what is artificial intelligence? What is AI? If you would explain that, you know, in the base in basic words to our viewers. So artificial intelligence is uh, a science uh, that uh, makes it possible to uh, to program computers in order to think like humans, in order to uh, be able to take decisions like humans. So that's it? Uh, the definition, uh, the short definition of artificial intelligence. Awesome, amazing. So, so you guys are trying to make the robot or uh, <laughs> those right. those machines. Is there is there any danger uh, with artificial intelligence? You know can we can we be scared or like should we be happy or should we be scared of the artificial intelligence i think it depends in the way that we will use algorithms that we use in order to implement in order to develop artificial intelligence so if we use it in a good way that will be benefit for all of us if we use it in a bad way it will be bad for us Uh, because uh, artificial intelligence works with algorithms and algorithms will be created by us human so if we create algorithm in a good way we will have it in a good way yeah otherwise we'll have it in a bad way okay so it all depends on the human being again so yes. the human is is it's always in the center and yes. and it's still in control like we there's so many movies where we see like uh like artificial intelligence doing Transforming some robots to enemies, so we hope we don't, we will not get to that, uh, yes. you know, and the human being will st still be in control. Hopefully, good human being and good leaders. So, so uh, my next question is: So you are organizing a a firm or a, a, you know a, an exposition or something, a gathering in Senegal, uh, and and you are expecti expecting expecting. Uh, scientists like you to come together and discuss artificial intelligence. Can you tell us a little bit about that event? How many people you're gonna you're gonna invite, and and then what we can expect to see during that event? Uh, so for this first edition, we are expecting up for five hundred person and twenty five twenty five speakers. Around the subject of artificial intelligence, because the main subject of this first edition is uh, using artificial intelligence to develop uh, economically and socially African countries. So uh, it is an event that we will organize in December in order to federate ecosystems of uh, scientific researchers, of scientific innovators, in order to discuss around conferences, around expositions in order to uh in order to make people uh find the dynamic of innovation and the scientific research that is in the, the African continent awesome so so Mr. Jaja. so so basically that event uh you know will help you guys come together and discuss on a, on the on subject is that very important subject it's going to be the first edition and yes. it's going to take place in Senegal, but there will be a lot of people from all over the continent, not only Senegalese, but they will be uh, people from France and people from, you know, and you have some partnership with some international organization, right? Is that correct? Yes. So uh, I think that it uh, it's important to have that vision, that open vision, because we are in, uh, Uh, in the area of globalization, mm -hmm. so we have to be open in order to federate people everywhere in the world. You have the opportunity to to uh, to have uh, speakers that come to France, to the United States, to Canada. Uh, we will uh, do our best in order to uh, make them come in Senegal in order to uh, speak uh, for for our forum around artificial intelligence subject. How we can use it in order to develop African countries. Awesome. So my next question, is you talk about, uh, you know, discussing how artificial intelligence can make the difference in Africa. But do you think Africa is ready for artificial intelligence in terms of, of infrastructure, in terms of policies? Are we ready? Yes, Africa is trying to be ready, is <laughs> trying to be ready because there are a lot of initiatives that are being uh, being created uh, uh, in uh, many African countries. I can, uh, I can uh, name Morocco, I can uh, name Rwanda. And here in Senegal, uh, we are preparing our national artificial intelligence strategic. Uh, uh by uh, the uh, uh, digital economy minister so wow. we're trying to write that and i think we will uh in the coming uh, months have uh, the finalization of uh, of that uh, of that process uh and also uh, uh, uh, the senegal is a member of the pm uh, ai uh world artificial intelligence program That is a, a program that gauge you a lot of countries in the world. Countries that, that have the same vision, the same ambition, use artificial intelligence to develop uh, people's life, to make life better around the world. Okay, awesome. So uh, so basically, you know, that those are like kind of baby steps, but hopefully we'll, uh, we'll see those baby steps become big steps and just uh, we expect to have, Uh, artificial intelligence, resolving problems in the continents, but I wanna, like some of our viewers are asking, do you think that artificial intelligence can create job opportunities, more job opportunities in Africa? Uh, yes, I think because uh, if we uh, say about artificial intelligence, uh, we are saying about data and data are generated by activities and everyday human in us are, are, are, uh, are uh, uh, making activities, and the factories, societies, institutions also are making activities. So there is a lot of data that are generated, uh, what we call big data. And mm -hmm. using that data, we can develop artificial intelligence models to help people to uh, try to make decisions, important decisions that can uh, develop a uh, countries that develop uh, people and make life better as I told it why. Mm -hmm. so, so there's a lot of job opportunities uh, in, with artificial intelligence. And what do you think is the salary range? Is it, you know, is it well-paid job or is it, Jobs that you know that uh, does not pay well for you know people who wants to get into that field. I'm I'm not going to give the salary range, but I'm going to say it's well paid. <laughs> it's well paid. Okay. The okay. job is well paid. <laughs> okay. so so exactly uh, for what I know, there's. uh <laughs> I was just checking in a 3.98 million jobs in perhaps it depends I, to the area. Yes, <laughs> you know, yes. the it also States. depends on the on the area. Yes. Where yeah. you specialize but in general it's not you know it's it's, it's not too bad you know and for yes, all yes. of you know our young people who wants to get into that field we encourage them to definitely look into that so uh last question in english jaja you'll be very great in english i, I if i knew we will do all this interview in english i don't <laughs> think so <laughs> <laughs> you told me you you wanted to you know we we we have to take into consideration that you were um our french viewers to understand uh, you know what, what, what was going on but we definitely you know your english is great you know uh and uh so my last question so if you had some advice for our young young africans our young fellow african here watching this interview and just wanted to you know trying to find a way out um in their life or a career uh what advice you have for them you know uh so uh for african young people there are many opportunities around sciences and technologies not only for us but also for all african continent and all african continent countries so we have to take all that opportunities in order to develop ourselves and to develop Uh, our communities, and to develop African continent, and to develop <laughs> finally our countries, our different countries. It can be Senegal, it can be Rwanda, it can be Cameroon, Cote etc., etc. So it is our, I think it uh, uh, must be our main mission. Uh, currently in the, in this new area of the globalization around the uh, technologies and uh, artificial, uh, artificial intelligence so we have to take it we can take it there are a lot of knowledge that are open in internet that are open in the different platform like google like facebook so we can learn everywhere you can be in the united states or in france or in my village and learn every day every time artificial intelligence and be able to implement, to develop an artificial intelligence model and algorithm, algorithms that can make decisions that can help people uh, for having better life. Awesome, amazing. So we had a uh, great discussion with Yaya, my brother here. Uh, I'm not gonna take more of your time. I understand you're busy and you have this event on, on December 6th. Wish Thanks. you the best luck. Thank you so much for what you're Thank doing for your country, for your continent, and we encourage young africans to do the same to come together and just bring our bright ideas for the continent because now is the time he said that during this interview we should not miss this revolution we missed so many revolutions wow. and we should not miss this one we, because we can do it we have people like the idea we have people like you know other peoples in the continent, and we definitely want you to understand that you know There are other fields, but science is also important. We need to be more involved in science. Have more scientists um, that will help Africa resolve their problem by Africans because data is very sensitive. You know, nowadays there's a big war between Huawei and Google. Mm -hmm. Africa is in between. Africa does not have an African Google. You know, yes. we are using um, those software from um, USA or from China, so we're still not independent. We're still slave of the data slaves, right? We used to be slaved of the field of cotton field, but now we're data slave, if I can say that. And then people like Daida are helping the continents to find solutions and so we encourage them. That's why we wanted to have this discussion both in English and French. Thank you so much, Daidya. It was a pleasure to have you today. Your last word. Thanks, Demba. Thanks to all. And see, see you next week. <laughs> all right, thank you so much, guys. <laughs> And have a great day, like, share, uh, you know. Nice. Thanks. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. <laughs>